Au tout début, Princesse Télé et Prince Internet vivaient dans deux mondes différents, jusqu'au jour où ils furent réunis dans celui d'Epicot. En alliant Internet et Télé en une seule expérience, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez quand vous le voulez à partir d'une seule interface facile à utiliser. Vous pouvez créer des profils pour chaque personne de votre foyer et même les combiner afin que les recommandations soient vraiment personnalisées et s'affichent sur tous vos appareils. Grâce à l'Internet illimité d'EPICO et à la puissante technologie Wi-Fi de COGECO, tous les membres de la famille peuvent profiter du divertissement qu'ils aiment, même en solo. Vous préférez du contenu pour emporter? Avec l'application mobile EPICO, vous pouvez visionner votre contenu favori pendant vos déplacements ou télécharger vos émissions et les regarder même lorsque vous n'avez pas de connexion Internet. Un seul geste suffit pour vivre une expérience de divertissement épique avec EPICO.